Qu'est-ce qui pourrait être fait pour retenir les talents en Tunisie à Sousse Avoir euh, une de la aussi le salaire, euh, c'est d'avoir un bon salaire pour avoir des, quelques jours de remote travail. Est-ce difficile de mettre en place des solutions pour retenir les talents en Tunisie C'est vrai que c'est difficile. Donc, euh, on a... Un avantage ici parce que je donne des cours dans l'institut de supérieur des beaux arts ici. Déjà pour pour avoir des, des profils en, en termes de design. Euh, généralement, je fais déjà la sélection avec mes étudiants, sans déjà de mais, les étudiants généralement qui fait des masters professionnels. Et mais pour le marketing, c'est c'est vraiment dur. Donc euh, jusqu'à maintenant, euh, si je peux dire, moi, je galère vraiment d'avoir euh, des profils en, en marketing. Quels sont les discutés d'embauche en marketing euh, Disons, j'ai essayé avec des étudiants, mais ça n'a pas marché. Donc, euh, je veux essayer de, avec des vrais profils qui sont déjà diplômés, tout ça, et essayer avec eux parce que les expériences que j'ai, c'était pas bien, du <rire> tout. Je crois aussi qu'en termes de marketing en Tunisie, euh, on en manque. Alors, euh, si je peux voir avec mon expérience, sur cinq, euh, il y a une seule qui a, qui a été, euh, été bonne. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas continuer, continuer avec nous parce qu'elle a, elle a trouvé euh, en dehors de la Tunisie. Voilà. Quels sont les profils recherchés en marketing Généralement, les profils qu'on aura besoin pour complémenter l'équipe, c'est des personnes qui, qui ont une autonomie, qui ont le, déjà le fait d'avoir la stratégie, déjà, de marketing, et euh, une autonomie sur euh, l'aspect un peu design. Et aussi, dernièrement, je, je voulais avoir euh, des personnes qui, qui savaient un tout petit peu sur l'automisation, comme euh, par exemple, Spot ou eh bien c c'est juste ça. Mais ces profils-là sont rares ici, donc euh, je pas trouvé. C'est euh, pour ça que je veux me spécialiser dans le CRM. Voilà. Merci à DigiNerve pour cette entrevue.